J'ai pété dans l'espace Dans l'espace, dans l'espace J'ai pété dans l'espace puis j'ai pété dans l'espace J'ai pété dans l'espace Puis je me suis rendu compte Que c'était un pet sauce Voulez-vous ça avec votre sandwich? J'ai pété dans pété l'espace oui, j'ai pété dans l'espace. J'ai pété dans l'espace. Puis ça a tout remonté comme un rat. J'ai roté dans l'espace. Oui, j'ai roté dans l'espace. Oui j'ai roté dans l'espace. J'ai roté dans l'espace. Et malheureusement, ça a tout sorti comme du vomi. J'ai vomi. J'ai vomi dans l'espace. J'ai vomi dans l'espace. J'ai vomi dans l'espace. Oh, le il y a trop d'affaires qui sont dans tous les trous. C'est le temps de redescendre. Oh non! <rire> Je suis redescendu sa tête. Aïe, un dent, aïe, aïe Je suis redescendu sa tête. Je suis brisé tous les autres. Je suis redescendu sa tête puis je me suis rendu compte. Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Je regarde vers le haut. Splouche! J'ai récupéré mon vomi que j'avais vomi dans l'espace. Oh, c'est ta J'ai récupéré maintenant. le vomi que j'avais vomi dans l'espace. Oh mon Dieu! C'est mon chat préféré! Oh non! T'es pas sérieux? Ah bah ouais. oui! Va falloir le chier oh, maintenant! Non. La, machine, là, oh, oh non! J'ai récupéré la clôture de la machine Oh non! Oh, ça c'est mon enfant préféré! Oh! Ouais! Quel dommage! Va falloir le remplacer! Oh. Est-ce que tu avec ça? Ouais! Oh. Bah oui, madame! Ting-tong! <rire> C'est que ça. Je regarde par la porte. J'ouvre la poste. Qu'est-ce que j'ai reçu dans mon colis? J'ai reçu. Le vomi de l'espace de tantôt. Le vomi dans l'espace. Il a été mêlé, hostie. Le vomi de l'espace. quest ah. a fait ça? Attends, je l'ai pas reçu face tantôt. J'ai oui. eh, c'était le vomi de qui? Il <rire> oh, oh, oh, oh. y quelqu a quelqu'un qui m'a envoyé son <rire> C'est la pire journée de ma semaine. Pire journée de la semaine? Lundi. <rire> ok, bye bye.